Mettre au point un MOOC implique de travailler en mode projet et de bien maîtriser les outils de collaboration à distance, en particulier si l'ensemble de l'équipe n'est pas localisé au même endroit. Nous vous proposons, dans cette vidéo, de faire le tour des quelques outils informatiques assez pratiques dès lors que l'on souhaite se lancer dans l'aventure. Tout d'abord, gérer un MOOC, c'est une question de culture numérique et de mentalité. Il y a des prérequis assez élevés. Ce type de projet nécessite une forte capacité d'adaptation. L'équipe doit être réactive, flexible, endurante, coordonnée et avoir le culte de la deadline. C'est un véritable commando que vous allez devoir mener jusqu'au bout du projet. Il va falloir pour cela maîtriser la gestion de documents, les outils de communication synchrone et asynchrone, et la collaboration à distance en général. Commençons par la gestion de documents. Peu importe les outils que vous utilisez, l'ensemble des documents que vous produisez dans le cadre du MOOC scénario pédagogique, énoncé, script, diapositive, doivent être disponibles en permanence par l'ensemble de l'équipe et mises à jour en temps réel. Il faut donc mettre en place un espace partagé. Vous pouvez utiliser Google Drive ou Dropbox, par exemple, ou le logiciel Open Source Docu... DocuWiki si vous tenez à maîtriser vos données et les avoir sur votre propre serveur. Idéalement, il faut que l'on puisse travailler en temps réel sur des documents partagés. La solution propriétaire la plus employée est sans doute la suite d'outils Google, comme les Google Docs, les feuilles de calcul Google. Mais si vous êtes fâché avec Google et que vous préférez la solution Open Source, vous avez bien sûr FramaPad ou FramaCalc outils propriétaires ou open source, l'important c'est que cela fonctionne. Si vous n'avez pas d'espace de travail en commun ou la possibilité de travailler collaborativement sur des documents, vous allez à l'encontre de grandes difficultés. Car n'oubliez pas que vous allez devoir concevoir de grandes quantités de ressources – documents de cadrage, supports de cours, énoncés d'activités – sans compter les questionnaires de recherche qui permettront de mieux comprendre votre audience. Et cela demande un vrai travail de coordination. On utilise d'ailleurs parfois un document qui centralise tout et permet de suivre l'état d'avancement de l'ensemble des documents du MOOC. On parle de PBS. Pour illustrer ce propos, je vous propose de faire un rapide tour du Google Drive de notre équipe. Vous avez par exemple nos scripts, nos diapositives, notre planning interne, la séquence pédagogique, nos newsletters, les énoncés de devoir, les documents de pilotage, le PBS, etc. etc. Par ailleurs, il peut être très utile d'avoir une checklist que vous, vous mettrez à jour tout au long du MOOC. Cela permet de ne pas rater une marche et de voir immédiatement ce qui pose ou va poser problème. Et croyez-moi, quand vous voyez une case rouge dans votre checklist, vous avez intérêt à vous méfier car cela peut avoir de conséquences très sérieuses pour la suite. Abordons maintenant un peu les questions d'organisation de l'équipe. Il faut que vous ayez un outil de type mailing list efficace. On ne va pas entrer 18 adresses mail à chaque fois qu'on veut envoyer un message à l'ensemble de l'équipe. Par ailleurs, si quelqu'un arrive dans le projet en cours de route, il doit pouvoir accéder à tous les échanges qui ont eu lieu jusqu'alors. Il faut que l'on puisse définir le niveau de notification et gérer efficacement le groupe. Un outil parmi d'autres, Google Group, mais ce n'est pas le seul loin de là. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce type d'outils de communication asynchrone qui sont vraiment importants. Ensuite, pour ce qui est des réunions, minimisez autant que possible les déplacements pour privilégier le travail à distance. Faites des comptes rendus en temps réel et de manière collaborative. Vraiment, vous devez faire les choses vite et bien. Faire un MOOC, c'est beaucoup de gestion de projet. Il y a énormément de travail et on peut vite se perdre. Il faut donc minimiser l'administratif, les déplacements, réduire au minimum les réunions et mettre en place des processus de communication interne efficaces. Pas de réunionnites, pas de tergiversation, il faut se mettre en ordre de marche et penser comme une start-up. Une fois que vous avez produit toutes les ressources nécessaires, il y a tout un travail d'intégration des contenus dans le LMS qui servira de support au cours. Il vous faudra devenir familier avec ce que l'on appelle le studio, c'est-à-dire les coulisses d'une plateforme réservées en général aux enseignants. Tout ce que vous aurez décidé en amont, séquence pédagogique, date de mise à disposition des contenus, pondération des activités, doit être implémenté de manière concrète dans la plateforme. Autant que possible, vous devez faire en sorte que les ressources pédagogiques, et les différents éléments de la formation, soient présentés de manière ergonomique et attractive, et cela peut demander du temps. Et le temps, c'est sans doute ce que vous avez de plus précieux. À ce sujet, je vous conseille de tenir un décompte des heures précis de ce que chacun fait au sein de l'équipe. Dès que vous travaillez un peu sur un sujet, vous avez passé deux heures à intégrer un contenu, une heure à faire un montage, une heure à regarder des forums, hop, vous le mettez dans votre décompte. Cela sera très utile au moment du bilan. Pour comprendre comment on peut optimiser le fonctionnement de l'équipe et la gestion du projet en général. Alors je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à utiliser des outils dédiés avec un chronomètre que l'on enclenche dès que l'on commence une tâche et que l'on arrête dès que l'on a fini. On n'est pas à la minute près non plus. Mais quand on commence un projet qui prend entre 500 et 1 000 heures de travail, on est tout de même à l'heure près. Pour vous, c'est important au moment du bilan. Et puis en termes de retour d'expérience, c'est particulièrement intéressant pour la communauté dans son ensemble. Le numérique en général et les MOOCs en particulier peuvent coûter cher. Il faut être capable de mesurer d'une part les retours sur investissement et d'autre part les coûts pour pouvoir prendre des décisions pertinentes. Avoir des éléments concrets à injecter dans le débat comme des budgets solides, c'est important. Bref, pour conclure, monter un MOOC, cela nécessite d'être à l'aise avec les outils de collaboration à distance et avec la gestion de projet outils de communication asynchrone comme mailing list, documents partagés, travail dans le cloud, il faudra utiliser le tout de manière coordonnée et efficace. Ce sont des projets qui demandent beaucoup de rigueur et qui imposent de fonctionner à l'économie, tout en sachant qu'il ne faut pas hésiter à investir sur la qualité. Il va falloir pendant quelques mois se mettre à fonctionner en mode startup. Alors la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à relever le défi